Il y a un moment, il faut s'engager à l'amour. Si on veut aller au bout de la nostalgie de l'ailleurs. Il faut s'engager à l'amour, c'est-à-dire partir à la rencontre de la mort et de notre rapport émotionnel à la mort. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas ouvrir le champ de l'amour. Il ne faut pas rêver. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas ouvrir le champ des rencontres. Hein. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas ouvrir le champ de certaines relations amoureuses. Mais on ne peut pas ouvrir le champ de l'amour dans le niveau de l'âme.